Je me sens capable et je sais que tout le monde est là et que tout le monde est là pour partager simplement et je voudrais mettre en valeur tellement enfin, hey. les élèves et ce qu'ils ont fait. What do you have to change in the classroom in order to learn better The question surprise them. They ask their opinion. They have succeeded, Creatives for real their new class. They did it by themselves, they are proud and I am proud, very, very, very proud of my students. So many works in the park. Partager avec tous ces, <laughs> ces pays du monde entier, ça m'a, je me sens vraiment <inaudible> faire partie de cette société. Je sens qu'on a plein de choses à faire, on a plein de choses à partager avec nos élèves et qu'il faut continuer.